Salut les j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sous des tuiles euh, je suis monté voir vite fait tout à l'heure on voit un morceau de nid sur les tuiles donc à mon avis il y a du monde donc là on va mettre la combinaison et on va attaquer direct sans voir exactement ce qui se passe mais bon à mon avis je devine Pouf. Je suis fatigué j'en ai fait trop de nids aujourd'hui allez je me je ferme tout ça je monte à de suite Dédé. Oh, oh, oh. Bon allez, on monte à l'échelle, on va aller voir ça de plus près. Mes bon, antennes sont toujours là. Bon j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Comme tout le temps. Ah ouais d'accord. Ils sont mis là où il y a la cheminée. Je vais vous montrer ça. j'espère qu'on aura accès, qu'on va pouvoir lever les tuiles. Mais en tout cas, il y a du monde. Hein. Allez, je vous montre ça. Regardez la cheminée. Juste là vous allez voir l'entrée principale bon, vous avez vu il y a déjà du monde alors on va essayer déjà de traiter pour éviter trop que ça sorte parce que regardez il y a la route juste à côté donc on va juste traiter le trou principal Les Allez, je vais de la poudreuse Parce que moi ce que j'ai besoin de voir C'est si je touche le nid ou pas Donc là j'attends quelques secondes Pour voir s'il y a des frelons qui sortent Des frelons blancs Bien blancs Alors, je vais pousser tout ça parce que je vais lever les tuiles Mais je vois que ça ne sort pas trop, trop blanc se protéger on va poser ça là à mon goût c'est pas top je sais pas si j'ai touché le nid Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Mais j'ai rien touché là Mais on va par contre un beau bébé Ah ouais d'accord Là, c'est chaud patate. regardez moi C'est bon, je m'éloigne un peu parce que j'ai envie que vous voyez la grandeur quand même. C'est un monstre. Regardez par rapport à ma main. Ouais, je pose la caméra parce que là, je vais traiter. C'est un bon, c'est bon. Ça arrive en fin de pluie, donc il faut secouer pour aller humidité. Regardez-moi cette attaque, c'est un truc de fou bon là je l'ai bien couvert, je l'ai bien mis blanc Parce que les frelons en fait ils passent sous les tuiles Et ils marchent sur le, sur le nid bon, le but c'est que ben, les, nids, les frelons ben, meurent le plus rapidement possible Donc là on va remettre les tuiles Pour que les frelons reviennent au même endroit Et on va vite sortir de là Parce que là je pense que Il y a vraiment du monde sur la route Et j'ai un peu peur pour les gens je vais vous montrer un peu de plus près J'essaie de descendre la GoPro J'essaie d'être bien roseux à l'intérieur regardez bien dans les galettes dire, On va dire, trop chaud le verbe Regardez-moi ça J'essaie de rentrer là Mes sûr, elles ont choisi le coin de la cheminée où c'est plus cher à remettre. Шоу-патат. На две морси I don't know. Ça ressort vous voyez, j'ai fait esprit de mettre de la poudre juste là, pour que les frelons touchent la poudre à chaque fois qu'ils veulent passer. C'est chaud, chaud, patate, chaud, patate, là il y a du monde. Enfin, je fasse attention parce qu'ils vont me suivre. Regardez les dedos Regardez les dedés Regardez les frelons ils reviennent dans leur nid Vous voyez Très très important Très très important de, de laisser les nids Très très important Je regarde parce que je vois des gens là-bas Ça reste chaud patate Donc je vais sortir de là Parce que là en fait ils sont trop énervés les frelons Ils me voient Donc je vais sortir de là, laisser tranquille On voit qu'ils rentrent au nid Vous voyez, ça rentre, donc il faut laisser le nid, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse, je vais tout ranger parce que là il fait trop chaud. Et je vous dis à très bientôt les dédés.